Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sous le soleil du Pays Basque avec une vue mer magnifique, une vidéo en partenariat avec Réanalim. J'ai rendez-vous justement avec Lucie. Salut. Salut Lucie Qui va me partager son job. Alors, tu bosses où ici Eh bien, à 200 mètres. Waouh, wow, génial C'est top pour les pauses. C'est super Tu vas me montrer ça Allez, Allez c'est parti Qu'est-ce que tu fais toi ici Je suis euh, agent de production. Du coup, je m'occupe de... De, des poissons, de les fumer, de les saler et de les mettre en plaque. Et comment se déroule ta journée donc Je travaille de 7h à 15h, du lundi au vendredi. Et l'été, à Noël, c'est un peu plus d'heures. Oui, voilà. il y a plus de saumon fumé pour les tables de fête. <rire> et donc, tu fais la même chose tous les jours Non, c'est assez varié. On fait du poisson fumé, mais également des rillettes et des plats cuisinés. D'accord. Voilà. Donc, des poissons fumés, lesquels on fait macro, euh, merlu, temps. Et saumon et truite. Mmh, J'adore le saumon. Donc là, on est dans la salle des conserves. Voilà, là où on prépare les rillettes. Et comment ça se passe pour faire une rillette alors Donc on a une recette où on mélange le poisson fumé et ensuite on mélange les ingrédients avec le poisson. Du piment d'espelette. Et du piment mmh. d'espelette. Et une fois que les bocaux sont remplis et fermés, on les met dans l'autoclave. Ça cuit, ça stérilise les bocaux pour ensuite pouvoir les vendre. Vous vendez où euh... Essentiellement ici, dans le Pays Basque, Nouvelle-Aquitaine Ici, également un peu plus loin, à Bordeaux, à Paris. Et dans Là, quel type de magasin Les épiceries fines, ouais. les magasins bio également. Ouais, c'est top Et ta préférée, c'est laquelle Moi, j'aime bien le saumon sous-brossade. C'est avec euh, le saumon mélangé avec une sorte de saucisson. Une saucisson <rire> C'est marrant ça, association oui. charcuterie et saumon. Voilà. C'est original toi Lucie hein <rire> Qu'est-ce que tu as fait comme étude Moi je ne suis pas du tout dans le milieu agroalimentaire. Ah au départ fait... tu n'étais pas prédestinée j à bosser dans l'agro. J'ai fait une licence d'allemand, ça ne me plaisait pas trop. J'ai trouvé une formation en alternance avec le CFA de Montardon. Et CFA, euh, quelle euh, filière euh... C'est un BTS, STA, STA euh, Science Sciences et Technologies des Aliments. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'agro Fabriquer quelque chose de mes mains et de, de pouvoir l'offrir euh, aux gens et qui le, qui le goûtent et qu'on qu partage ça. Et qu'est-ce qui t'a plu aussi dans cette formation en alternance et Justement l'alternance qui est une partie en entreprise et une autre partie à l'école. De pouvoir apprendre des notions à l'école et de pouvoir les mettre en pratique en entreprise. Donc tu as tout de suite trouvé ici chez Onake, tu as fait ton alternance et là tu es embauchée Voilà. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es ici Là ça va faire un an et demi. Ah oh, c'est cool Là on va faire quoi Donc on va faire du macro fumé. On va désarrêter. Allez, les on va désarrêter. Voilà. On va en prendre quelques. Désarrêtons, désarrêtons. Mm -hmm. Alors, dis-moi. Donc euh, les macros, ils ont des arêtes ouais. sur le côté et au milieu. Donc d'abord on va enlever sur le côté. Donc, on enlève la partie du dessus. Et ensuite Retour. on le met dans le côté et on fait une entaille au milieu. Là. Le long, Voilà et on enlève la partie centrale. Et on enlève la queue. Voilà. Là, le filet est prêt. Qu'est-ce que tu aimes le plus, ici J'aime que ce soit une petite équipe, que... Euh, voilà, on est six, que ce soit assez familial, et... Du coup, on s'entraide et il y a une bonne ambiance. Et tu vois une évolution possible, ici, pour toi Mon poste actuel me plaît. Ouais. Et j'aime, après, transmettre au euh, nouveau... Euh, ce que j'ai appris et... Les et former, et... peut-être Voilà, ouais. Quelle qualité il faut pour faire ce job Je pense qu'il faut être assez minutieux, finalement. Comme c'est des petits poissons, et être organisé aussi, je pense. Et s'adapter aussi aux... Bah, aux commandes, aux urgences. Et voilà, un beau filet, madame. <rire> Magnifique. <rire> j'ai bien bossé, là Super. C'est vrai Ouais. Tu m'embauches <rire> <rire> Allez. Euh, les deux, c'est complémentaire. Mmh, le saumon. <rire> euh, plutôt Écosse. Euh, plutôt fumé, pour le petit goût au bois de hêtre. Merci beaucoup Lucie de m'avoir partagé ton quotidien L'agent de production ici chez Onake. Et puis avant que tu partes, je voudrais t'offrir ah euh, mon produit préféré. Celui <rire> que tu fabriques avec la sobrasada, trop voilà. à de goûter Bon, n'hésitez pas si vous voulez venir fabriquer des bonnes rillettes comme ça avec Lucie et toute l'équipe, eh bien, postulez. Euh, L'agroalimentaire recrute et sous le Pays Basque, c'est que du bonheur. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode, dans une nouvelle région. N'hésitez pas, likez la vidéo et à bientôt. Ciao